Que tu sois un coach avancé ou un coach totalement débutant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le sommet Coach en Mission va t'aider à développer ton activité sur la partie marketing, médias sociaux, comment vendre au téléphone, comment faire de la publicité en ligne, comment travailler ton état d'esprit pour avoir plus confiance en toi. Des problématiques que je connais, que j'ai connues, que mes clients ont. Et je me suis dit, je vais inviter des experts pour t'aider sur ces aspects-là. Donc, le Sommet Coach en Mission 2020 aura lieu 100% en ligne. C'est très simple. Tu t'inscris et durant la semaine du 24 août, tu vas pouvoir chaque jour assister à trois diffusion en direct avec ces experts-là euh, et tu vas pouvoir, pouvoir venir chatter, discuter avec nous. Euh, il y aura un groupe Facebook où il y aura des jeux concours organisés, des lives, bref, inscris-toi, c'est totalement offert. Si tu veux aller à l'étape d'après, tu verras qu'une fois inscrit, tu auras la possibilité de prendre le pass VFP. C'est totalement facultatif et en tout cas, bah, j'ai hâte de te servir euh, avec mon équipe et euh, je te dis à tout de suite au Sommet Coach en Mission 2020.